Phrase positive pour attirer sa flamme jumelle Loi d'attraction pour FG Bonjour mes chers flammes jumelles, voilà, je vous fais cette vidéo rapidement qui n'était pas du tout prévue aujourd'hui, mais je tenais à vous remercier car grâce à vous, la chaîne YouTube a été acceptée en tant que partenaire YouTube. Voilà, normalement à partir du moment où on est éligible à être partenaire, et le moment où on sait si YouTube accepte ou pas de valider le statut, il se passe au moins un mois. Sachant que YouTube prévient que du fait du Covid, les délais ont allongé. Et je sais que de nombreuses chaînes attendent depuis plusieurs mois même la réponse de YouTube. Eh bien, figurez-vous que la chaîne n'a mis qu'une demi-journée à obtenir la validation de YouTube. Je suis la première surprise. Alors sûrement être l'effet de la loi d'attraction. Mais loi de l'attraction ou pas, ce qui est sûr, c'est que tout ça c'est grâce à vous. C'est vous qui avez rendu cela possible. Alors je vous dis vraiment du fond du cœur un grand Merci. Et pour vous remercier, j'ai écrit des phrases positives, des affirmations positives pour attirer sa flamme jumelle, qu'elle soit runner ou chasseur. Je vous en dis plus dans quelques secondes. Alors oui, à partir de maintenant, il y aura de la publicité sur les vidéos. C'est une excellente nouvelle pour vous, car ça va me permettre de vous offrir encore plus de méditation et d'hypnose. Tout en sachant, bien sûr, je vous rassure, qu'il n'y aura aucune pub durant la méditation ou la séance d'hypnose. Il peut y en avoir avant la vidéo ou lorsque je fais l'introduction de la séance d'hypnose, comme là, mais en aucun cas durant la méditation. Voilà, donc pour vous remercier de votre présence sur la chaîne, je vous offre aujourd'hui des phrases positives pour attirer sa flamme jumelle. Merci de me préciser en commentaire, bien sûr, vos ressentis, vos impressions, euh, si vous aimez ces phrases, puisque... Si vous aimez ces affirmations positives, je pourrais faire beaucoup plus souvent de rapides vidéos sur des phrases positives, pour la confiance par exemple, euh, l'estime de soi, le lâcher prise, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, je compte sur vous. Cette vidéo sur les phrases positives, bien qu'elle n'était pas prévue, eh bien, je me rends compte qu'elle va totalement dans le sens de ma précédente vidéo sur la loi de l'attraction. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, n'est-ce pas Donc, euh, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite fortement à le faire suite au visionnage de cette vidéo, afin de bénéficier encore plus pleinement de tous les bienfaits de ces phrases positives pour Flamme jumelle. Alors... Pour bénéficier de ces phrases positives que je vais vous dire, chère flamme jumelle, et qui, j'en suis certaine, en tout cas, c'est le but, va trouver un accueil et un épanouissement au sein de votre inconscient, permettez-moi de vous donner différentes indications. A savoir, que vous pouvez faire cette vidéo en ayant les yeux ouverts ou fermés, vous pouvez la faire tranquillement préparer votre repas, ou dans les transports, en voiture, euh, en faisant votre jogging, dans votre salle de bain, bref, partout où vous pouvez l'entendre. Vous pouvez la faire le matin, le soir, euh, plusieurs fois dans la journée, si vous le voulez. La seule chose importante, vraiment, c'est que vous écoutiez ces phrases positives, pour votre flamme jumelle, tous les jours. Surtout, si vous n'avez pas regardé ma séance d'hypnose sur la loi de l'attraction ou si vous l'avez regardé, mais pas dans l'objectif d'attirer votre flamme jumelle. Pourquoi vous devez tous les jours écouter euh, ces phrases pour attirer votre flamme jumelle Eh bien, parce que cette répétition de l'écoute de ma voix va créer une énergie, quelque chose qui va partir dans l'air, qui va partir dans l'espace, on va dire, et qui va faire que votre inconscient va être programmé à être et à vivre cette réalité. Et donc, tout va être mis en place inconsciemment par vous, et par l'univers pour que ces phrases positives deviennent bel et bien une réalité tangible, visible. En fait, le but des répétitions quotidiennes de ces phrases vont permettre qu'elles s'enfèrent, qu'elles se racinent bien dans la matière, c'est-à-dire dans la réalité commune, partagée par tous. Alors, je précise que ces phrases attirent les flammes jumelles, tant runner que chasseur. Je précise également que même si vous ne prêtez pas totalement attention aux phrases prononcées pour attirer votre flamme jumelle, cela n'a aucune importance car votre inconscient va les graver en vous, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre énergie aussi. Alors, bien sûr, si vous pouvez mettre des écouteurs, c'est mieux, mais sachez que vous n'avez pas forcément besoin d'en mettre. Alors, pour ces phrases positives, vous pouvez bien évidemment vous les répéter également de manière consciente que ce soit dans votre tête ou alors à haute voix, tout comme vous pouvez simplement les écouter. Si vous êtes dans un cadre ou un contexte où vous ne pouvez pas les prononcer, ou si vous faites autre chose, cela n'a aucune importance, car ces 25 phrases positives, je vais les dire 3 fois chacune. Pourquoi 3 fois Eh bien parce que dire quelque chose 3 fois permet à votre inconscient de bien enregistrer et tenir compte de ce qu'il entend. Lorsqu'on dit une chose une fois, votre inconscient, bien souvent, ne porte pas attention à ce qu'il a entendu, car il a tellement l'habitude d'être submergé d'informations de part et d'autre qu'il ne porte pas attention. Lorsqu'on dit une chose deux fois, l'inconscient commence seulement à prêter l'oreille. Au bout de la troisième fois, il sait que c'est important et il grave les choses en nous. Voilà, et petite parenthèse, j'en profite pour vous dire que j'ai enregistré la séance d'hypnose permettant au chazer de venir... Plus runner, afin d'activer le fameux adage qui dit « Suis-moi, je te fuis. fuis moi je te suis. » Voilà, la moitié du montage est fait et je la mettrai donc en ligne dans la semaine. Pensez donc à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas On active bien la petite cloche de notification afin d'être prévenu dès la mise en ligne de la vidéo. Surtout qu'elle vous permettra, chère femme jumelle, de participer à un tirage au sort pour gagner une séance d'hypnose personnelle en ligne avec moi. Mais chut. C'est la surprise que je vous réserve et déjà, je vous en ai bien trop dit. Bien évidemment, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires sur cette vidéo, euh, de me dire les retours que vous avez eus suite à l'écoute de ces phrases positives et bien évidemment, merci aussi pour vos partages et pour vos dons. Vraiment, mille merci pour votre soutien alors, certains me connaissent déjà, d'autres me découvrent aujourd'hui seulement, je me permets donc de me présenter. Je suis Audrey Le j'exerce depuis 2011 en tant qu'hypnothérapeute, maître praticienne en hypnose. Je pratique tant l'hypnose ericksonienne que l'hypnose conversationnelle ainsi que l'hypnose spirituelle. Si vous souhaitez effectuer une séance d'hypnose en visio avec moi, que ce soit une séance pour perdre du poids, pour avoir confiance en vous, pour arrêter de fumer, etc., ou que ce soit pour une séance d'hypnose pour femme jumelle ou une séance pour vous reconnecter à vous, etc., vous trouverez tous les renseignements nécessaires dans la description de la vidéo. Alors, je précise, pour ces phrases, il n'y a pas spécialement d'hypnose, mais vous pouvez faire ces phrases en tant que méditation. Il suffit simplement pour cela de fermer les yeux et de laisser ma voix. Agir. Bien évidemment, chère flamme jumelle, si vous avez déjà été hypnotisé par ma voix sur Youtube, en cabinet ou alors en visio, c'est bien évidemment en plus puisque votre inconscient est déjà habitué à produire des résultats et des changements positifs suite à une interaction avec ma voix. Allez, on y va. Je vous souhaite une agréable écoute et des résultats rapidement.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 Inonde merveilleusement ma vie L'amour inconditionnel De ma flamme jumelle Inonde merveilleusement ma vie Ma flamme jumelle Est irrésistiblement Attirée vers moi Ma flamme jumelle Est irrésistiblement Attirée vers moi Ma flamme jumelle Est irrésistiblement attirée vers moi.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 Ma vie est abondante en amour grâce à ma flamme jumelle. Ma vie est abondante en amour grâce à ma flamme jumelle. Je suis de la vie de ma flamme jumelle pour notre plus grand bonheur. Je suis dans la vie de ma flamme jumelle pour notre plus grand bonheur. Je suis de la vie de ma flamme jumelle pour notre plus grand bonheur. Je suis épanouie d'être dans une relation d'amour inébranlable.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 Je suis heureuse que chaque cellule du corps de ma flamme jumelle vibre en permanence de tout son amour. Je suis heureuse que chaque cellule du corps de ma flamme jumelle vibre en permanence de tout son amour. Je suis constamment entourée de l'amour de ma flamme jumelle pour mon plus grand plaisir. Je suis constamment entouré de l'amour de ma flamme jumelle pour mon plus grand plaisir. Je suis constamment entouré de l'amour de ma flamme jumelle pour mon plus grand plaisir. Je suis si heureuse que ma flamme jumelle même passionnée. Je suis si heureuse que ma flamme jumelle mène passionnée. Je suis si heureuse que ma flamme jumelle mène passionnée.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 Je suis si comblé avec les sentiments d'amour que ma flamme jumelle me témoigne au quotidien. Je suis si comblé avec les sentiments d'amour comme ma flamme jumelle me témoigne au quotidien. Je suis si comblé avec les sentiments d'amour que ma flamme jumelle me témoigne au quotidien. Je suis divinement irrésistible comme ma flamme jumelle. Je suis divinement irrésistible comme ma flamme jumelle. Je suis divinement irrésistible pour ma flamme jumelle. J'attire facilement l'amour inconditionnel de ma flamme jumelle. J'attire facilement l'amour inconditionnel de ma flamme jumelle. J'attire facilement l'amour inconditionnel de ma flamme jumelle. Je constate tous les jours l'amour que me porte ma flamme jumelle.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 De ma flamme jumelle. Je ressors quotidiennement l'amour infini de ma flamme jumelle. Je ressors quotidiennement l'amour infini de ma flamme jumelle. Je ressors intensément l'amour divin de ma flamme jumelle. Je ressors intensément l'amour divin de ma flamme jumelle. Je ressors intensément l'amour divin de ma flamme jumelle.